Bonjour, je suis Sabine, je suis présidente de l'Association La Voix des Migraineux. Par exemple, on va en visite chez des amis et ces amis sont éclairés avec des leds très, très brillants et malheureusement euh, la lumière pour les migraineux ça peut déclencher des crises euh, la plupart des migraineux sont photophobes donc on est obligé de leur demander d'éteindre de, euh, la lumière ou de diminuer la luminosité parce que sinon on ne va pas pouvoir rester longtemps avec eux les bruits ça, dans une certaine mesure ça va mais euh, la musique et certaines musiques je ne sais pas pourquoi lancinante comme ça ça ne peut pas être forcément du rock je ne sais pas quoi mais lancinante et là je sens mon cerveau qui s'embrouille, qui s'embrouille et en 3-4 minutes je ne suis plus là je <rire> n'ai même pas tout de suite mal à la tête mais j'ai plus de cerveau moi j'ai trouvé un petit plan et tant pis pour le ridicule et tant pis si les gens ne l'acceptent pas j'y vais avec des lunettes de soleil euh, même pire des filtres RT4 qui filtrent toute la lumière euh, UV et un chapeau si les lumières euh, me tombent euh, vraiment dans les yeux autre précaution que je prends c'est ne pas me mettre face à un miroir parce que le miroir renvoie la lumière ce qui est encore pire par contre pour la musique c'est un peu plus difficile donc euh, je repère les enceintes je demande au serveur d'éviter de me mettre juste à côté des enceintes et si vraiment c'est compliqué je demande et en général euh, à ce qu'on baisse un peu la musique. Euh, quand on a une crise de migraine, on ne va pas avoir le médecin. Ou alors, euh, franchement, ça, il faut un courage inouï euh, parce que le moindre mouvement aggrave la douleur. Bien souvent, on tient à peine debout. <rire> la lumière il ne faut même pas en parler, c'est comme si on nous envoyait des éclairs, des décharges électriques dans les yeux, euh, conduire inenvisageable parce qu'on ben, risquerait de finir dans le fossé, ça c'est pour les fortes crises de migraine. prendre les transports en commun, ben, dans mon cas en tout cas, je titube, etc. toujours avec la migraine héméoptégique, mais même sans, je pense qu'on titube, donc les gens nous regardent de travers. Dans mon cas aussi, je perds la parole, donc je parle comme si, dans le meilleur des cas, comme si j'avais bu au moins trois bouteilles de vodka. <rire> donc, euh, ce n'est pas possible d'aller chez le médecin. Personne maintenant, onze d'ailleurs. Et on essaye de représenter les migraineux, de, de les aider dans tout... Dans tous les domaines, leur apporter des éléments d'information et d'agir auprès des autorités pour qu'ils obtiennent des aménagements et des traitements. Et plein d'autres actions. Nous sommes membres de la Fédération européenne des associations pour les migraines et maux de tête, entre autres.